Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo quick-tick pour euh, la création d'un rôle de technicien et son importance justement pour préserver euh, ses standards. Alors pourquoi la création de ce rôle euh, Souvent j'arrive sur des consoles et tout le monde est administrateur euh, de la... dans le RMM. Euh, c'est ultra important d'avoir de, de, des rôles bien distincts et surtout de verrouiller certaines choses. Donc ce qu'on va vouloir faire euh, au travers de ce rôle technicien, je l'ai appelé technicien, mais il pourrait y en avoir d'autres, des déclinaisons de, de ces rôles. Ce qu'on cherche à faire, c'est préserver les standards pour pouvoir donc, verrouiller les stratégies. Euh, les stratégies c'est important c'est euh, elles qui vont régir votre patch management vos déploiements d'antivirus automatiques et bien d'autres choses euh, toutes votre stratégie de monitoring euh, il faut être formé pour euh, et bien aguerri sur l'outil Datto rmm pour pouvoir accéder à ces paramétrages là et puis en plus de ça vous vous êtes engagé auprès de vos clients donc euh, c'est pas quelque chose qui peut être modifiable par euh, un utilisateur lambda on va avoir bien sûr la ver le verrouillage des scripts et du comstore euh, un technicien non formé, non aguerri, euh, ne peut pas mettre à disposition d'éventuels autres techniciens un script dont il ne connaît pas l'impact sur un nombre euh, important de machines. Donc c'est pareil, ce sera, ce sera les champions, ceux qu'on aura désignés comme champions sur le RMM qui auront ces droits de, de fabrication de scripts. La même chose pour les filtres. Euh, les filtres, c'est souvent ces filtres qu'on utilise pour euh, cibler nos stratégies. Donc bien sûr, si le filtre bouge, on peut euh, avoir une portée euh, plus large ou plus restreinte de nos stratégies. Euh, c'est un peu la même chose pour les groupes, et les, euh, les groupes de zones et les groupes d'appareils. Et dernière chose qu'on va vouloir faire aussi, c'est verrouiller l'administration de, de, des utilisateurs. Euh, si, euh, utilisateur, si un utilisateur lambda peut créer un compte administrateur à, à, son, à son copain, euh, c'est une grosse faille pour nos standards définis dans le, dans le RMM. Donc comment ça va se passer dans, dans le RMM Où est-ce qu'on va faire ça Bien sûr, c'est dans les paramètres généraux de la console on va sur l'onglet rôle et donc j'en ai défini un donc un template technicien helpdesk donc c'est déjà une bonne base euh, déjà en termes de visibilité de l'appareil donc on va pouvoir euh, donner accès à ce technicien bon, la plupart du temps on, on leur donne accès à toutes euh, toutes les zones peut-être euh, ça la zone en interne ça peut être une, une, une possibilité d'exclusion euh, moi, je pas de groupe d'appareils de zone, mais si vous avez euh, des zones à protéger, euh, les inclure ou pas, à voir. Euh, on peut leur montrer les groupes d'appareils et les groupes de zones. Pour l'instant, ce n'est que de la visibilité, hein. ce n'est pas des accès et des possibilités de modification. Euh, voilà pour la visibilité des appareils. Et là, maintenant, chose importante, ça va être les permissions. Donc, les permissions au niveau compte, bien sûr, on va ne faire qu'afficher. Aucune possibilité de gestion pour ces paramètres-là. Il y a trop de choses importantes euh, qui euh, qui n'ont absolument pas besoin d'être touchées. Seuls les champions pourront le faire. Euh, la même chose pour la même chose pour les euh, les zones. Euh, donc les zones, on a euh, tous ces paramètres-là qui vont être interdits, tout ce qui est monitoring aussi c'est pareil, hein, ce n'est pas un technicien lambda de, de, de modifier du monitoring mis en place. Euh, la seule chose qu'on pourra l'autoriser au niveau de la zone, c'est de pouvoir peut-être créer des filtres ou des groupes, euh, s'il a une intervention à faire sur une zone et qu'il a besoin de grouper des machines, on peut très bien l'autoriser le, le, à, à en créer. Euh, bien sûr, au niveau des zones, ne pas toucher les stratégies, ça c'est pareil, c'est l'administrateur qui peut faire ça. Les paramètres, c'est la même chose. C'est lors de l'onboarding que ça se règle tout ça. On pourra peut-être l'autoriser à gérer les appareils supprimés, ça ça peut être fait. Concernant les composants, il aura le droit bien sûr de voir les composants et de voir la gestion des tâches, de gérer les tâches utilisateurs, euh, mais pas la possibilité de créer des scripts. Donc le gérer sur les deux paramètres du des composants est bien suffisant le comstore pas besoin de l'afficher du tout euh, au niveau des tâches actives donc là c'est bien de, de pouvoir autoriser euh, si euh, le technicien a lancé euh, tout un tas de scripts et une série de scripts pouvoir le, le laisser la possibilité de visualiser tout ça la possibilité de générer du rapport, du rapport ce n'est que de la lecture hein, donc euh, pas de souci au niveau des paramètres généraux de la console, euh, la facturation, pas besoin. Les infos personnelles, attention, bien autoriser la personne, sinon elle ne pourra pas changer son mot de passe. Au niveau des messages, on peut lui laisser afficher les paramètres de compte et l'intégration. Ça, c'est que de l'administration pure de la console MSP, donc interdit. En outil de gestion de contrôle à distance, bien sûr, ce sont des techniciens, donc on les autorise à toutes les fonctionnalités et au niveau de l'affectation bien sûr se ce mettre euh, c'est à dire le, le rôle qu'on est en train de se designer on se l'assigne la, pour pouvoir le tester donc une fois qu'il est enregistré ce rôle donc là je peux l'enregistrer là on peut voir qu'en haut à droite je peux switcher entre plusieurs rôles donc une fois que j'ai euh, designé mon rôle technicien helpdesk eh bien je vois que déjà les, le com store a disparu comme je le souhaitais, je vois bien que sur les groupes de zones, je ne peux pas les supprimer, je n'ai pas le bouton pour les supprimer. Euh, si je veux aller dans une, un mode de ciblage de patch management pour les postes de travail, que je cherche à l'éditer, admettons j'ai changé quelque chose, Hop, j'essaie de l'enregistrer, bien sûr on me dit accès refusé, donc impossible de modifier un système de filtrage, et c'est ce qu'on veut. Donc la même chose pour les stratégies, hein, ce sera interdit. Euh, voilà je vous ai tout dit en tout cas le principal je dirais que c'est indispensable de faire tout ça sinon vous allez vous retrouver avec des grosses surprises, vous arriverez un lundi matin il y aura quelqu'un qui aura fait joujou avec un filtre et vous vous retrouvez, vous vous retrouvez avec des serveurs qui auront redémarré en pleine journée ou des postes qui auront redémarré en pleine journée où il y aura des groupes de zones qui auront disparu, des groupes d'appareils qui auront disparu et tous les automatismes qui sont régis toujours par ces systèmes de filtrage ou de groupement eh bien, euh, seront détériorés et vous aurez des grosses surprises. Voilà, j'espère que ce Quick Tips vous aura servi. Euh, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée. Au revoir.